On va tout de suite passer aux blagues de la semaine. Quatre blagues pour vous faire rire. Bonjour Jimmy. Bonjour Jean-René. Alors, euh, quatre blagues c'est ça <rire> Pour euh, nous faire rire, c'est parti. Alors, est-ce qu'une poule peut parler anglais Non. Non Yes, she can. <rire> Un homme publie une annonce. Je cherche une femme. Le lendemain, il reçut mille lettres. Tous disaient la même chose. Viens chercher la mienne. <rire> que dit un oiseau quand il fait chaud Je cuit, je cuis <rire> Ah merde, j'ai perdu ma casquette, Jean-René. Monsieur et Madame Bombeur ont un fils. Comment s'appelle-t-il Jean. Jean Bomber, exactement. <rire> <Mais> ça, je... <rire> Merci, Jimmy. Un homme dit à sa Merci femme, bien. un homme dit à sa femme, tes dents me rappellent une chanson. Ah bon, laquelle Black and Yellow. Oh là là. Oh, <rire> non, celle-là, elle était pas terrible, Bon, on se voit la semaine prochaine. Merci bien. C'est vrai la dernière était pas terrible. On va <rire> prendre un peu notre sérieux.